Salut à tous, ici le Dr Phi, donc de retour, encore une fois pour du vite fait mal fait, et ouais je sais c'est pas cool, la consultation n'est toujours pas sortie, si j'arrive à la finir un jour je pense que j'aurais bien gagné mon demi-panaché. Euh, comme vous l'aurez compris en lisant le titre de cette vidéo, je vais de nouveau faire un petit blabla sur le média, parce que là on est dans le domaine du grand n'importe quoi et il faut que ça cesse. Euh, comme d'habitude je vais avoir les yeux qui sautent de là où il y a la caméra à là où j'ai mes notes. Là donc euh, d'abord en mars de cette année, si vous vous en souvenez, dans un précédent vite fait mal fait, je vous disais qu'il fallait peut-être arrêter de se toucher la nouille avec le Média, et de parler comme ça à longueur de temps que des embrouilles avec Audre Signeux, Noël Mamère, et tout y quanti, parce que le Média restait marginal, et qu'on avait autre chose à faire que de se prendre la tête avec ses broutilles, parce que pendant ce temps-là, bah, voilà, la République était en marche et ça faisait mal partout. Alors qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, pour que je vienne vous en parler quand même du Média est-ce que le média est devenu un gros mastodonte qui pèse sur l'info Pas vraiment. Les vues des JT quotidiens qui ont perdu en grâce et en spontanéité dans la saison 2, mais gagnent en qualité de présentation, ça plafonne à 9000 à peu près par épisode. Alors pourquoi j'en cause bien Parce que j'ai l'impression d'assister aujourd'hui, avec l'annonce de la démission de Jacques Cotard sur le site ViaBloga, à l'ultime étape d'une déconfiture, euh, qui va probablement achever ce qui était parti comme une expérience formidable et qui tourne finalement à une autre boudin euh, dont j'ai l'impression que seuls les Français sont capables. C'est fou ce qu'on est doué pour transformer de l'or en merde. Et je dis ça sans intention critique envers les personnes. Alors, au début, hein, le projet du média c'était une web télé indépendante de puissance d'argent où les journalistes pourraient bosser librement et efficacement. Sans devoir obéir à une autre nécessité que celle de rencontrer le succès en étant salués pour leur bon travail par le public. Euh, au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais de leurs confrères, personne n'a dit du bien du média au lancement. Il y a, sur la plupart des chaînes déjà et des radios, c'était le silence total. Et quand c'était pas le silence, c'était la critique. Euh, Mediapart, c'est euh, lâché sur le média. Euh, Arrêt sur image, c'est lâché sur le média. J'ai trouvé ça dégueulasse dans un cas comme dans l'autre. Mais bon, c'était aussi le signe qu'il y avait une nouveauté, un petit changement. Et peut-être euh, voilà un nouvel acteur, une nouvelle façon de faire les choses. Moi, j'avais trouvé ça plutôt, plutôt encourageant. Et puis, c'était euh, porté euh, par Sophia Chiquiro, qui était un peu euh, tête de pont dans l'affaire. Et comme elle avait donné euh, plutôt des bons résultats au service de la campagne de Mélenchon, dans les présidentielle, moi, j'avais trouvé ça positif. Puis au début de l'équipe, il y avait euh, des transfuges, d'autres médias. Il y avait euh, des revenants de, de, voilà, de, de médias plus anciens. Ça sentait plutôt bon, le, le projet en coopération, un peu bordélique, mais sympa. Et puis les premières prises d'antenne, des premiers JT, les, malades, les maladresses à l'écran, tout ça, bon, ça faisait un peu amateur, mais on s'en foutait, parce que dès le début, le ton était donné. Quand on voyait les sujets traités, la manière dont ils étaient décrits, on sentait que c'était un endroit où on se réchauffait les orteils en mettant au feu les langues de bois. Et euh, voilà, on disait les choses en face, comme elles étaient, et puis, et puis merde. Donc euh, ça, c'est comme ça que ça a commencé. Alors il y a eu l'histoire avec Audrey Signeux et Noël Mamère, dont je vous ai parlé, et là, à ce moment-là, le média a été noyé sous un tombereau de critique. Et, mais moi, j'ai quand même voulu y croire, parce que bon, c'était essentiellement des gens de gauche, et puis ben, les gens de gauche, nous, on est tous un petit peu frappés du même syndrome couillon. C'est qu'on est tellement sensible au respect de nos principes, que dès que quelqu'un euh, donne l'impression, hein, pas forcément le fait, mais quelqu'un donne l'impression d'y déroger, ça nous fait péter un câble. Et, et en fait, c'est encore pire quand ça vient d'un pote. Ça nous rend des fois encore plus impitoyables et encore plus, un, voilà, plus inapte à pardonner euh, les éventuels écarts de nos amis que de nos ennemis. Alors bon, voilà, moi je me suis dit, bah, ça doit être ça qui s'est passé, ça doit être une, une méprise, une incompréhension, et je me suis dit, ça se calmera avec le temps. Alors les mois passent, et puis euh, pendant ces mois qui passent, je regarde régulièrement et avec satisfaction la plupart des programmes, au moins une fois par mois euh, pour chacun, et puis bah, il y a eu notamment l'émission de Jacques Cota euh, dans la gueule du loup. Qui m'a frappé parce que ben, son format, son sérieux, et puis la façon dont elle était organisée, euh, la mise en scène, posait un cadre euh, voilà, qui était, euh, qui était euh, très innovant et très intéressant. Et là aussi, on mettait les langues de bois au feu et on se réchauffait les orteils dessus. C'était vraiment une très bonne émission. Et euh, à ce moment-là, moi, quand je découvrais tout ça, j'étais fier d'être sociaux j'étais fier d'avoir collaboré et aidé à, à faire ça. Le, le, le journal, euh, la rigueur du jour, c'était très bien. Arrive ensuite euh, le site Le Média Presse un site avec des articles écrits. Alors là, moi, je dis, moins bon. Parce qu'au euh, départ, ni moi, ni aucun socio n'avons donné de la thune pour ça. Euh, des sources d'informations écrites, on en a déjà, on en a déjà un paquet. On a tous donné de l'argent pour une web télé. C'est pour ça qu'on l'a donné. Mais bon, à ce moment-là, moi, j'imaginais, bon, peut-être que les journalistes du média avaient leur sujet qui ne passaient pas entièrement à l'antenne et qu'ils bah, n'étaient pas contre le fait de, de mettre le contenu par écrit ou peut-être de compléter avec des éléments écrits ce qui ne rentrait pas dans le format du 20h. Et après ça, bah, j'ai vu qu'ils lançaient le projet 99%, un journal papier. Et là, ça déconne complètement. Déjà, c'est le média, c'est pas les médias. Hein, c'est le média. Et euh, ni moi ni aucun socio n'a jamais donné de l'argent pour que soit fondé un nouveau journal papier déficitaire de plus c'est-à-dire on n'a pas envie d'un nouveau support de cette, de cette forme qui en plus si ça rencontrait un certain succès ça viendrait retirer des lecteurs à d'autres titres de la presse qui sont déjà en santé précaire on a donné pour une web télé on veut une web télé et donc là à ce moment-là je me dis mais franchement les gars médias mais qu'est-ce que vous foutez et là arrive l'été avec la fameuse affaire Shikiru. Et là, j'ai l'impression qu'on aura rien épargner. Donc des histoires de thunes qui peuvent paraître énormes à l'échelle du budget d'une chaîne comme ça, mais ça reste quand même très modeste hein, par rapport à ce qui circule sur les autres chaînes. Quand on parle des coûts de production, enfin, renseignez-vous sur les affaires, Arthur en démol et tout ça, ça c'est des chiffres nettement plus balèzes. Mais voilà, on parle de 130 000 balles, 62 000 balles. Et euh, bon, quand on se renseigne un petit peu, on se rend compte que c'est pas si gros. Mais c'est d'une part considérable pour une chaîne de cet ordre, et surtout c'est du pognon qui est issu de dons. Ça vient de nos poches à nous. Et là j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir Enfin ces histoires de commander des prestations euh, par le média euh, signé par, euh, par une personne qui se retrouve être celle qui va euh, éditer la facture de la société qui réalise la prestation. Enfin, on, on dirait du boloé ce truc. Et puis voilà, euh, Sofia Chikirou s'en va, donc c'est Lancelin qui prend la suite. Et puis il y a tout ce petit monde qui commence à égratigner d'autres gens sur Twitter... Euh, et des gens du même bord, hein, euh, des, des, des gens qui sont a priori pour une information libre, donc ça chicane entre les gens du média avec le canard enchaîné, puis là moi à ce moment-là, mais j'ai les glandes, je me dis, mais qu'est-ce qui reste du beau bon projet de départ, les mecs Qu'est-ce que vous avez fait de toute cette belle énergie Qu'est-ce que vous en avez foutu Vous êtes en train de monter un bric à brac pas croyable, on dirait une fusion acquisition entre deux compagnies d'assurance, on dirait voilà, on dirait une OPA agressive, Il n'y a que les petites mains dans l'affaire, ceux qu'on voit pas, les cadreurs, ceux qui font la prise de son, il n'y a que eux qu'on voit pas en train de s'écharper, on a l'impression que tous les autres sont à couteau tiré à nous dire qui a tort et qui a raison. Et tout ce qu'on sait, c'est que les petites mains, elles sont juste en train d'attendre à quel moment elles vont se faire virer. Quoi. Comme dans une fusion-acquisition. Et là, franchement, ça pue. Mais encore une fois, là, je me suis dit, allez, on va y croire un petit peu. Aude Lancelin, elle a repris la direction, elle a déjà eu l'expérience d'un licenciement qui s'est mal passé. Un licenciement politique, donc avec un peu de chance, ça va arriver à redresser la situation, on va avoir droit à quelque chose de correct. Et puis, à ce moment-là, il parlait de mettre les sociaux au cœur du projet. Et j'ai vu notamment une ou deux vidéos de Gérard Miller à destination des sociaux. Et je, sincèrement, je pense qu'il est, qu est honnête quand il dit que voilà, qu'il est en train de travailler pour faire en sorte de euh, changer les statuts de manière à ce que les sociaux soient vraiment centraux. Quoi. Qui aient une place complète à l'intérieur du système, et qui veulent vraiment remettre cet édifice branlant debout sur les pattes qui, leur, qui lui restent. Et puis nous voilà aujourd'hui, le vendredi 12 octobre, et j'apprends que Jacques Cotta se tire. Et que dans la gueule du loup, une très bonne émission donc, c'est fini. Et pourquoi ben, Si j'en crois ce qu'il dit sur son article, dont je vous mets le lien dans le, le petit doublé do qui est en dessous là, euh, il a proposé de traiter de la situation politique italienne actuelle. Donc qui est un subtil mélange de populisme bien intentionné, mélangé avec de la démagogie bien crasseuse, et avec, euh, voilà, une notion de défi très réel à l'autorité de l'Europe sur les budgets, euh, dans un contexte de misère rampante, de problématiques d'arrivée des migrants, euh, d'une certaine forme d'intolérance. Enfin voilà, que c'est un pays qui est en crise. Et donc c'est un sujet compliqué, un sujet qui est tout à fait dans les cordes de quelqu'un comme Jacques Cotin, un sujet qui mérite qu'on prenne le temps de faire le tri entre ce qui pue, ce qui vaut le coup, parce que euh, les gens qui ont voté euh, pour euh, la personne qui a été élue, là, euh, qui ont voté pour le, pour, pour le nouvel autoritaire, sont pas forcément tous des fachos. Hein. Il y en a probablement là-dedans qui l'ont fait en pensant avoir de bonnes raisons, ou en allant en tout cas dans le sens de quelque chose qui leur paraissait favorable et qui n'est pas forcément un truc pourri. Donc ça vaut le coup de se poser la question. Genre, il faut qu'on puisse se poser la question. Et euh, apparemment, à l'idée de traiter ce sujet, ce que nous dit Jacques Cota dans son message, c'est que Aude Lancelin lui aurait dit l'équivalent d'un gros fuck, on le fera pas. Et là, moi, j'ai juste envie de dire stop. Stop. Parce que moi, j'ai pas donné de la thune pour assister à la déconfiture d'une équipe de gens talentueux qui oublient tous un petit peu vite avec qui ils ont vraiment signé leur contrat d'embauche. Les mecs du Média, vous avez pas signé avec Lancelin, vous avez pas signé avec Shikiro, vous n'avez pas signé avec Rossigneux, ni avec Miller, ni avec qui que ce soit en venant participer à une entreprise de presse qui est financée de façon participative, c'est avec nous que vous avez signé. C'est nous les patrons, nous les sociaux, nous qui vont une web télé. Nous quand même avons ras le bol de voir des conneries sur notre télévision sans cesse des gens qui passent leur temps à servir la soupe à Macron. Nous on veut quelque chose de différent et vous êtes capable de le faire. Et si ça ne vous plaît pas, c'est à nous que vous devez présenter votre démission. Et moi si on me demande mon avis, moi je vous le dis tout net, c'est non. Je refuse la démission de Jacques Cotta. Moi, je veux que dans la gueule du loup, sur l'Italie, ça se fasse. Moi, je suis partiellement patron du média, et ce sujet, ça m'intéresse. Alors je vous dis, faites-le. Et je refuse qu'on démolisse mon entreprise de presse. Je refuse que des adultes responsables s'écharpent plus longtemps comme des guignols en faisant tout sauf le métier pour lequel je les ai embauchés, c'est-à-dire faire de l'info qui ne soit pas de la merde. Moi, je voudrais qu'Aude Lancelin continue ses entretiens, et pareil pour Miller. Et si ma mère et Kirpak et Deboni et tous les autres ont envie de revenir faire du journalisme, eh ben ils sont les bienvenus. Je veux un vrai journal télé, avec des vrais gens et des vraies infos. Je veux la météo sociale mondiale, je veux des informations sur les grèves, je veux des informations sur les mouvements étudiants, je veux toutes ces belles choses que vous avez été capables de faire et que vous êtes en train de lâcher les unes après les autres pour vous foutre sur la gueule comme dans une cour de récré pour des conneries arrêtez de nous pomper l'air avec 99%, il est sans doute très bien le journal, hein, très bien, mais moi je ne le dirai jamais, je n'ai pas payé le média télé pour qu'il fasse autre chose que de la télé. Alors en tant que patron, aux fractions de patron, et je pense que beaucoup de sociaux penseront la même chose que ce que je vous dis là, c'est mon dernier avertissement. vous posez vos pelles et vos seaux, vous arrêtez vos bastons de bac à sable minables, vous vous faites un bisou après avoir réfléchi longuement au mal que vous faites en ce moment à tous ceux qui sont de votre bord, en étalant publiquement ce qui n'est que de l'incapacité relationnelle ou managériale, et vous retournez au boulot. Sinon, c'est la porte. Et fini les sous, bien sûr. Parce que moi, je veux une web télé. Et si je ne l'ai pas, bah, j'arrête de payer. C'est con, mais c'est comme ça. Je sais qu'il y en a d'autres qui portent un projet similaire. Je sais que si le média s'arrête, mon pognon ira à eux. Et peut-être qu'ils apprendront de vos erreurs. Mais là, c ce sera un petit peu dommage de s'arrêter là. Vous avez le matériel, vous avez les locaux, vous avez les personnels. Tout ce qui vous manque c'est de travailler dans le même sens. Alors faudra s'y mettre. Allez, ciao